Bonjour à tous, donc euh, je vais euh, prier euh, un chapelet des mystères joyeux euh, en compagnie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, euh, c'est euh, sur ce livre pour aider euh, à prier le chapelet, c'est aux éditions du Parvis, il y a, il y a deux volumes, là c'est le volume... Euh, c'est le volume... Euh, c'est le volume 1. Donc, euh, ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo euh, de Rosaire à thème, en fait. Et donc, j'ai décidé de, de reprendre le flambeau, euh, sachant que euh, j'ai créé spécialement une chaîne YouTube pour cela. Euh, auparavant, j'ai prié tous les chapelets en direct. Euh, sur un groupe Facebook qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs quand euh, Notre-Dame. Et ce groupe est plus ou moins euh, à l'abandon pour, pour l'instant. Et donc euh, moi j'ai quand même euh, un programme à finir. Hein. J'ai ce livre-là, et euh, ce livre-là encore il me reste des, des chapelets à prier dessus, et puis j'ai d'autres livres aussi. Donc je pense que j'ai un programme pour plusieurs mois, je ne peux pas m'engager sur une régularité parce que j'ai un côté artistique, donc je, je n'aime pas me mettre dans des cases, si vous voulez. Et donc je gère mon temps un peu au gré de, de mon intuition, si j'ose dire. Donc voilà, donc là nous sommes le mois de Marie, le mois de mai, donc j'ai pensé à prier à Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui a tout particulièrement aimé Marie, et qui a eu une grâce Spécial de guérison de, de notre dame quand elle avait je crois 13 ans donc voilà nous allons prier les mystères joyeux au nom du père et du fils et du saint-esprit ainsi soit-il donc nous prions pour la paix dans le monde pour la paix euh, en ukraine tout particulièrement au moyen-orient nous prions pour la conversion des dirigeants politiques nous prions pour la conversion d'emmanuel macron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 que, que le Seigneur vienne habiter en nous tous et euh, multiplie les grâces de notre prière euh, à l'infini, en fait, pour tous les temps, pour tous les lieux. Et je vais essayer de prier euh, plus lentement, parce qu'on m'a fait plusieurs fois la réflexion que je priais euh, rapidement. Je pouvais faire des je pouvais, euh, je pouvais faire des, des chapelets en, en 25 minutes.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 Toujours agit, agir avec justice, dans, dans le bien, dans la charité. Augmentons-nous la foi, augmentons-nous la charité, augmentons-nous l'espérance. Bénis-nous tous, Seigneur, sanctifie-nous tous, Seigneur, protège-nous tous. Délivre toutes les âmes du purgatoire. Donne la paix à notre temps. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour le, pour continuer avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette fois-ci avec les mystères douloureux. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.